Salut tout le on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Dans le dernier épisode, on avait entamé une guerre euh, contre euh, notre allié la Pologne, c'est ça qui me désole le plus, mais il y avait aussi l'Autriche avec qui on a mis une sacrée raclée, qui du coup n'est plus dans la coase, c'est au moins ça l'avantage. On a perdu Varsovie et on a gagné l'autre euh, siège de Tuchola à la place. Alors, on a encore beaucoup trop de points. On va faire comme ça. Euh, on va peut-être les affronter si jamais ils sont pas trop nombreux en fait. Oh là Et c'est perdu. Ok. On se replie. Ça ne sert à rien de continuer à insister alors qu'on a perdu. Euh, on va siéger Hanovre. J'ai d'autres armées normalement dans le coin. Il y en a une là-bas. Elle est tout là-haut et une ici euh, qui attend des séparatistes Ensuite, euh, il nous reste des provinces à convertir Commençons par Naxos Nassos Parce que je veux la céder à la compagnie commerciale C'est comme cette province-là d'ailleurs Elle reste autonome en fait Donc elle a 90% d'autonomie Mais seulement 45% pour la production Et 0% pour le commerce peut-être euh, Tout cela est grotesque Regardons un peu On peut pas savoir ce que ça apporte euh, Avant d'avoir la compagnie commerciale de mise Bon, Brabant s'est rendu euh... Ok, lui il devrait pas tarder à se rendre. Là, on Je sais pas si c'est la meilleure technique de tous leur demander de se rendre les uns après les autres. Ouais. Euh... C'est à combien de temps avant les révoltes 70 Je vois pas trop... Comment éviter ça et ça de reprendre le siège de Varsovie C'est converti. C'est converti, il m'en reste une. On convertit super vite, c'est génial. Le Danemark a eu des conflits intérieurs. On a un bon score sur Varsovie. Brunswick est sorti, je l'avais sigé. Je j'avais sigé sa capitale, généralement ça suffit. On va sortir Dismarck bientôt. On a perdu Tichola. Dismarck est sorti. C'est bien ça. Lui il sortira quand je reste les territoires. Probablement en tout cas. On les sort un par un. À Pologne c'est un peu plus costaud. Ils sont immenses. Du coup euh, ils sont plus résilients. Fin du siège de Varsovie. Il une autre armée en fait. Parce on, on va aller à Cracovie pour l'instant. Ostre Island est tombé, donc on va aller à Poznan Ah ils veulent que je demande la paix. Peine ne prendre plus d'attrition. Ah c'est parti, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a plus aucune province à moi qui est occupée. à 80% les Grecs, mais j'aimerais vraiment chasser cette armée. Bon, J'ai perdu le siège. On a pris Craco. Hollande 7-1 de à nouvelle Espagne. Regardons plutôt euh, directement nouvelle Espagne a pris deux provinces. Euh, L'Espagne a pris trois provinces, quatre provinces. 5 provinces, tout pile 5 provinces. Si jamais ils arrivent à légitimer celle-là, c'est très bien pour eux. Euh, et la Floride a gagné 5 provinces. Bon, J'espère qu'ils sont contents. Euh, moi, de mon côté, je vais me réempresser de réclamer tous les territoires limitrophes le aux miens appartenant à l'Autriche. J'ai à nouveau trop de points, ça va super vite les... Ça monte trop vite Racis, Bosnie Zakoumi Salentin bari, Hop c'est parti Nuremberg et Munich Se retire, Savoie se retire ah, Le fait de plus avoir l'autrice Ça présente au moins l'avantage que tout le monde Se barre de la quoi C'est quoi ça euh ouais mais. Non mais je pourrais pas vous vassaliser alors ça m'intéresse pas tellement. J'avoue que c'est complètement orienté. Je fais pas de, de bénévolat d'alliance, désolé. Euh. Est-ce qu'ils ont brisé des alliances de la Saxe bah, Ils sont toujours alliés à la Pologne, ça m'arrange pas tellement. Et d'ailleurs ils sont. Aussi en guerre face à la Grande-Bretagne qui, à mon avis, a fait la même. Ah non, c'est Flandre qui a attaqué avec l'aide de la Grande-Bretagne. Ah, et comme ils sont alliés au Brabant, ils sont intervenus. Mmh. Mmh. Il reste Luc et un autre pays dans la quoi Luxe, Genève, et c'est tout en fait. Ah sauf qu'eux ils sont allés à l'Espagne Ok on oublie oh, Ils sont catholiques Yes Eux ils seraient nombreux Mais avec la Bohème et l'Espagne Je n'en ferai qu'une bouchée Donc je pense que c'est ce qu'on va faire Milan Strasbourg, Francfort si j'attaque avec Milan, Bohème et Espagne on va attendre un peu Le temps que la L'astu de guerre se réduise à zéro On va attendre rien que ça je pense d'ailleurs Mince voilà les grecs Un tout petit peu trop tôt messieurs J'en suis déçu Me décevez Allez, go go go mmh, Trop tard. La Grèce a obtenu la légitimité, ils avaient la légitimité sur rien. Pour bon, moi, ils ont pas chassé le, le missionnaire. c'était Castoria, c'est fait. Il a d'autres rebelles ici. Ce seraient des séparatistes quoi Archer. Alors que c'est la culture grecque. Faut qu'on m'explique. grec qui se révoltent partout là où c'est grec alors que personne n'a la légitimité et ici il n'y a personne qui a la légitimité et il se se révolter en tant que archéen c'est dans le même état c'est la même culture c'est la même religion non, pas ah, bien, bien, bien, hop c'est placé pour la compagnie commerciale il bénéficie quand même beaucoup plus de trucs là que voilà bon c'est pas le, le plus le meilleur truc à faire mais dans les compagnies commerciales ça vaut mieux la peine de posséder par soi-même quand on a plus de, de capacité de gouvernance diplo c'est quand même utile euh, nous sommes arrivés ici on manque une armée Et j'avais vraiment laissé une armée là-haut Ok, ça arrive Le Portugal voudrait s'allier à moi Pourquoi pas, il est allié à l'Espagne et tout Non, il est allié à personne Bah non, si l'Espagne veut te bouffer, l'Espagne te bouffera et puis voilà Peut-être que je n'aurais pas raisonné comme ça, mais pour l'instant C'est comme ça que je raisonne Le Danemark a toujours des soucis il est très très faibles Réazan il voudrait bien s'allier avec moi. Il représente quoi comme poids Réazan ouais, mmh. 15 000 hommes. C'est vraiment pas grand-chose. Il a un grand territoire, mais c'est des territoires pauvres, je pense. Il faudrait mieux que j'ai la France ou les Mamelouks en tant qu'alliés. Ou les Mamelouks. Allons-y. J'ai juste pas envie qu'ils déclarent leur propre guerre Contre les ottomans va un peu guetter le bah, La terre avec Mamlouk arrive en 55 De toute façon Ils déclareront pas avant un moment euh... Côté milanais Indépendance garantie par l'Autriche bah, Très bien venez l'Autriche Plus on est de fou Plus on rit Ah même les Mamlouks qui viendraient ah, oh, je peux... Ils vont prendre un moment avant de venir, mais... Ils prennent pas en compte l'éloignement. C'est sympa. Ah, parce que est Tunis. Je pense que c'est pour ça. Bah, ils vont gérer Tunis. Mmh, là, je suis sur le point d'attaquer la guerre... Déclarer la guerre à Milan. Ce que je voulais faire, c'était plutôt Mantova. Avec Milan en co C'est fait. Voilà, donc il n'y a pas d'Autriche, même si j'ai mis Milan en co-belligérant, ce qui est très triste pour les Milanais, parce qu'ils vont se faire dégommer. Et ah, à moins que l'Autriche y rejoigne maintenant. Ah, Tunis, a rejoint maintenant. C'est chelou. Est-ce que Tunis n'est pas juste allié à l'Autriche Ah non, ils sont alliés à Milan. Ah oui, non, oui, c'est les alliés de Milan. Euh, et là, on va demander un coup de main au même look pour qu'il gère Tunis. Et si il gère bien, on leur donnera une petite province. Euh, histoire de dire, ou deux, Ce ils se débrouillent vraiment bien. On n'a plus de rebelles, donc on peut se permettre de déplacer cette armée. Ah, et Luc a rejoint la guerre. Oh, oh, oh. Ah ça, mon pote, c'était une erreur. L'Espagne avec nous, je pense que ça va être un jeu d'enfant. va c'est terminé. Bonjour, monsieur. On se fait siège la bohème. Bon, on va aller des côtés bohémiens. J'ai la bohème avec moi. J'avais oublié que j'avais la bohème en aille J'aimerais développer Molise, mais j'ai pas les points. On peut peut-être piquer quelques points par là. On va développer Ferrari, Luc. Je vais faire 1000 de taille euh, rien qu'en ayant l'Italie. Ça peut être assez marrant, je pense. Bergame est tombé. C'est l'hécatombe de leur côté. un petit peu plus de galère que moi on va pas on va pas faire le, le siège maritime quoique ça aide quand même hop on n'a pas le temps de rentrer malheureusement c'est bon c'est gagné on a capturé un navire finalement ça valait la peine Alors. Hop. allons à liège Ici on les a chassés. Alors, je pense que l'Empire est trop dans le mal pour s'en sortir. Vu qu'il y a une bonne quantité de protestants, même si elle les réformés sont majoritaires, ils risquent de plus jamais avoir de culture euh, de religion majoritaire. Qui représente une grande part de l'Empire Et c'est pas bon pour toi. Donc qu'est-ce qu'on va demander Ferrari. c'est le dernier avec qui on va faire la paix Luc je pense c'est le premier avec qui on va faire la paix On va lui dire Luc tu as bien vécu, tu es catholique c'est très bien Mais vois-tu euh, ça me plaît plus de t'avoir dans mon pays Plutôt qu'un petit état voisin Vois-tu, tu es bien grand, mais en pratique, si je te prends tout ça, tu deviens petit. Hein on va pas dépasser nos capacités de gouvernance pour l'instant. Bon, il me restera deux provinces, une bonne taille, mais on fera ça plus tard. que j'ai fini mes revendications avec l'Autriche avec euh, celle-là mais en fait il reste play, il reste cette région-là que j'avais zappé donc il me reste deux provinces à revendiquer sur l'Autriche ce serait bien que je m'en occupe euh, dans ma prochaine guerre on peut recommencer à faire des revendications sur la Savoie et la France j'en ai toujours pour l'instant Et en soi j'aimerais bien avoir la Corse et les provinces espagnoles. Ici. Si. Mmh. Tunis, tu as bien perdu. Mais tu veux pas te rendre. 160 000, on dirait. C'est bien ça 24 plus 19 plus 9, 64 000. Plus d'autres qui arrivent. Tout à fait acceptable. Eux on va les garder parce qu'on les siège à 100%. Eux on va les faire sortir. Parce qu'on les siège à moins que le score de guerre total. Euh, il reste Milan c'est tout. Euh, enfin, Venise et c'est tout. Hein. Strasbourg, ils sont aussi gros que ça. Ah c'est ça Strasbourg. Bonjour, monsieur les Strasbourgeois, peut-être oh, oh, si il s'arrête là Oh là là oh, yo yo yo yo C'est le massacre de Strasbourgeois. Et on enchaîne avec le massacre de franck on va dire. Bon alors Tunis, on s'est mal compris. Tu sors ou tu sors en fait D'ailleurs, oh, tu oublies tes relations avec l'Ottoman, t'en as pas, d'accord, c'est bien. Allez, il faut que le siège tombe. Qu'on en finisse avec refuser. Je vais faire la paix directement avec vous. Ah bah si je sors tout le monde, je peux me permettre de demander des trucs à Strasbourg. Imposer la religion, c'est pas possible. Je tombe. Oh ça coûte cher, cher quand même à euh, l'égitimer tout ça. Bergame 17 par mois. Heureusement que je gagne vraiment énormément. Alors ça c'est fini. Est-ce que il y a peut-être moyen. Je sais pas si ça les intéresse en fait. Mais partant du principe que cette province-là. Ou cette province-là plus intéressant à mon avis enfin elle est plus petite donc j'ai plus de chances qu'ils acceptent si Tunis devait sortir un Bluc refuse d'accord donc moi je pourrais demander des provinces en théorie hein, du moins. si j'avais le score je pourrais demander des provinces vous allez vous endetter un peu Tunis pour la peine d'avoir rejoint la guerre Fin de la trêve avec l'autriche, j'aimerais leur bondir dessus C'est à dire en octobre Juin, juillet, août, octobre <rire> Septembre, octobre d'abord Ok bon ça tombe, c'est tombé Hop c'est parti, Francfort Ils sont catholiques Ils sont catholiques Je ne sais pas ce que je vais pouvoir réclamer à l'Autriche sans outrepasser mes limites de façon trop importante. Peut-être que maintenant l'Empire est plus... Ah non, le Nord, je ne le touche pas encore. Hein. Je touche que le Sud. Donc on va continuer à prendre des provinces bien au Sud et garder l'Autriche et la Bourgogne et la Savoie et tous les petits machins au-dessus en tant que barrage. Pour éviter que ma surexpansion expansion manque trop. Oh l'Autriche est défenseuse de la voie foi réformée Oh, oh la Saxe qu'on rigole un peu Le seul petit défaut euh, à dire non à chaque fois à Prendre des territoires dans l'Empire quand même C'est que la Saxe elle finit par euh, euh, bien me détester Et elle me colle un malus de relation avec tout le monde dans l'Empire De territoire illégal quand on prend vraiment trop de, trop de territoire dans l'Empire, ça finit par faire cher. Ah bah voilà. Ils sont même convertis à la seule vraie foi. On a bientôt réussi à réimposer la religion partout en Italie du Nord. Euh, la Corse, on a un réseau d'espionnage. On a une revendication sur eux. Je viendrai avec Saxe, Anba, Savoie. Pas grand, pas grand monde quoi euh, c'est pas fini par hasard la trêve c'est carrément fini oh ça fait beaucoup de monde il faudrait la grande bretagne pour peser aussi, aussi lourd c'est embêtant ça on va refaire une armée ici et une armée là avec 180 000 hommes, il euh, n'y a pas trop de raison qu'ils me résistent. On peut s'attaquer aux ottomans, sinon. Si j'ose pas m'en prendre à l'Autriche. Ou alors, je m'attaque à l'Autriche de façon détournée en attaquant le, le la bohème. Et dans ce cas, il y aura juste Brandebourg et Autriche. En fait, c'est juste Brandebourg, Autriche et Hongrie qui pèsent super lourd. On va être quand même beaucoup plus nombreux qu'eux. Ça fait longtemps que j'ai pas demandé des trucs à eux. Mais ils continuent à me donner de la puissance. Voilà, et j'occupe une bonne part de mon pays. 57,8%. La Pologne, on peut pas se rallier à eux. Non, parce que la Pologne est alliée à la Russie. Ça peut s'arranger, ça. J'améliore un peu mes relations avec eux, ils font bon, d'accord, on accepte, et hop, c'est parti. Ah, ils ont rejeté notre accès militaire. Alors on est dans l'ère des absolutismes, donc j'ai plus de puissance... J'ai plus d'effet en tant que pape. Oh, c'est dommage. Oh, Kiev a plombé. Sur la Lituanie. Bien ça, paix. Dismark, il oh, y a trop de paix. Nouvelle-Espagne a accepté la paix. Oh, elle s'est fait bouffer. Ça arrive quand même fréquemment, ça, que les indigène indigènes fassent la guerre contre les colonies et que les colonies perdent. Ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé alors que c'était mes colonies qui affrontaient les Incas. Les Incas contrôlaient toute la, la cordillère des Andes. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'en défaire. Oh Dernière réforme. La foi et le monde. Alors, je suis pas humaniste. Coût pour imposer la conversion à l'issue d'une guerre moins 40%. Ouais. Ou alors coup en score de guerre contre d'autres religions. Oui. Oui, oui, oui, ça je prends. Tous les niveaux de réforme ont été développés. Donc je ne prends plus de points. Il n'y a toujours pas de truc formé d'Italie. Non, pas vraiment. Petit âge de glace On va retirer le conseiller S'il s'est fâché avec l'éclair On va commencer On va commencer à revendiquer les territoires tunisiens L'état de Tunisie est particulièrement intéressant le reste étant franchement moins intéressant, mais Tunisie, là je dis pas non. Alors, vu ce que je gagne par mois, c'est-à-dire 51, on peut se permettre de payer. Okay, cher. On prendre discipline, les réserves elles sont déjà de ce qu'elles sont, et ça me suffit simplement. Donc, on a deux nouvelles armées toutes fraîches. Oh la Saxe ne tiendrait pas Ce pays est déjà en guerre contre Autriche D'accord Qu'est-ce qui s'est passé exactement Ils ont attaqué Glow dans la conquête hongroise Donc la Hongrie s'est dit qu'elle allait attaquer un membre de l'Empire Et pour ce faire elle a demandé de l'aide à l'Autriche et au Brambourg les opposant ainsi à la Pologne Et à la Saxe mais c'est la Pologne qui compte on va les laisser passer chez moi et puis on va les attaquer. Hop, donc avec l'aide de la Grande-Bretagne, parce que c'est quand même du sérieux. Le but étant de prendre Trieste et c'est parti. Et je me dis que. Oh. Bon, du coup, tout le monde rejoint la Koa parce qu'il y a quand même beaucoup de monde face à moi faudrait peut-être que je focus la Hongrie. Comme ça je sors la Hongrie avec... Euh, je leur prends peste peut-être. Une province, mais de bonne taille. Oups, j'ai cliqué sur un truc, je l'ai cliqué sur le message d'avant. Ah, oh, ça va être ça. Du coup j'ai absolument aucune idée de ce que j'ai accepté ou refusé. On peut prendre euh, Ceci Ah et du coup j'ai moyen de créer un nouvel état Pince, Il me reste une armée qui traîne là Avec un général en plus Bonjour, monsieur le Salzbourg. Comment on va Pas très bien Ah, je comprends. Faut pas On va aller siéger là-bas. Euh, la Pologne, est-ce qu'elle s'en sort C'est la... la non, c'est Gloco le... Le de la guerre. Il prend près de moins 19. On a pris Vienne. On a pris cette province-là aussi. C'est 23 de score de guerre, c'est plutôt bon. Est-ce qu'ils sont catholiques Non. Mince, il y a des gens qui font déjà le siège. Je peux pas aller au siège d'avant. On va aller à côté. Il faudrait que je m'étale, mais c'est tellement long de s'étaler. Ils vont où exactement le bandeau On va pas s'arrêter juste là, ici. Bonjour monsieur les branques bourgeois Ah ils ont hésité pendant un instant Bon là je suis en train de libérer un siège De la Pologne alors que Je ne suis pas dans leur guerre C'est juste histoire qui tiennent un peu plus longtemps J'ai fini le siège de Salzbourg Donc on va aller siéger le branque pour... oh, C'est un long détour qu'on me propose là Je vais plutôt Aller par là Hop, Vous pouvez passer, parfait Euh, la Hongrie n'a pas tout à fait terminé de perdre Donc état que j'ai déjà Il y a la Danubi. Oups. Hop, donc Je vais faire la paix avec la Hongrie Elle est là Vous voulez pas me donner ça C'est dans la tra Trans Danubi Non, Et ils veulent pas de loin l'instant peut-être que si jamais je prends leur fort, que la Pologne prend encore un fort et qu'on commence à s'étaler bien sur leur territoire, ils vont moins réfléchir à ce que ça représente de perdu. Je me suis débarrassé de deux alliés en attaquant, me semble-t-il. J'aurais fait le siège de Cracovie et de Varsovie dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens. D'abord enfin avec eux, ensuite contre eux lorsqu'ils ont décidé de, de soutenir l'Empereur. Et à nouveau, euh, contre eux lorsqu'ils... Euh... Non, avec eux maintenant, je suis avec eux. Je suis pas contre eux. Alors si jamais c'est les canons à changer, on va les changer canon ne représentant pas une part monstrueuse de mon bénéfice. Ah par contre comme j'ai décidé je suis plus... j'existe plus pour de vrai. Bon. On va revenir là. C'est une province que j'ai occupée. Euh, donc là Hongrie. Je pense qu'on se comprend mieux. Pas encore. Très bien. On va insister un petit coup. Ah j'ai un siège sur le point de tomber en Hongrie. Ça devrait suffire pour les convaincre. Pris Krakow. Et la Pologne a lâché la guerre. Elle a lâché une guerre au moins. Paix. Palatina verse à Hongrie. Hongrie subit une inflation. Ah c'est peut Hongrie qui avait tous les sièges. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour le Brandebourg, C'est bien d'être un état catholique et tout. Mais bon, encore faut-il ne pas être allié à mes ennemis. Sinon... Ça le fait pas. Et on passe un mauvais quart d'heure. Hein Et t'as envie de passer un mauvais quart d'heure, Non, bah voilà, bah alors on fait ce qu'il faut. Hop, euh, c'est tombé. Là on dit, il serait temps. Ils sont sérieux. Je peux les siéger complètement. En vu à euh, quel stade j'en suis. Si je les siège complètement, je demanderai plus rien que pour apprendre à l'IA à pas jouer comme ça. Je sais qu'elle apprend probablement pas mais plus l'IA tente de résister, plus j'insiste généralement pour lui montrer qu'elle a tort. elle la Lituanie contre nous. Allons siéger leur capitale et essayons si de les faire sortir. Ils auraient dû rester au pays, j'ai pas envie de payer. Ah mince c'est Berlin là-bas Il y a une, un succès Achever le siège de Berlin avec un barrage d'artillerie Je sais même pas comment on fait un barrage d'artillerie Regardons par ici euh... C'est pas ça Je sais pas ce que c'est <rire> euh, Le Brancbourg Vous êtes à moins 44 Ah voilà ce que c'est un Brancbourg raisonnable C'est du bien d'avoir des gens raisonnables de temps à autre dit, Elle est pas raisonnable du tout Donc okay, elle va prendre très cher Alors ils veulent bien oh, J'ai un peu la flemme de leur demander beaucoup plus On va leur demander de l'or On va les faire sortir comme ça Je sais c'est pas super rentable Une seule province C'est la plus grosse quand même Euh Tchoc Vous, vous revenez là Toi tu vas rendre une petite visite à Lituanie Et toi tu vas commencer à siéger par là Où est Mulhouse On a siégé Mulhouse non C'est peut-être ça voir la province complètement siégé Ils sont à 49 de euh, reprendre la province donc on va dire tu oublies l'Autriche voilà, tu oublies tout. Et je te laisse repartir. Là ah, on a la Grande-Bretagne avec nous. Brisgo est tombé. Le Salzbourg, on a 83 de score de guerre avec eux, alors ça ne va pas la peine de les faire sortir. Et les Lithuani, on a 0. Ça vaudrait la peine de les faire sortir. Pour l'instant, j'ai pas vraiment les moyens. Alors, toc, j'aimerais bien prendre ça et ça. Et ça. Et je pense qu'on est bon. Demande split sans occuper aucune forteresse dans les environs. Crotte. En effet, j'occupe rien du tout de ce côté-là. je peux demander tellement c'est chouette c'est chouette je leur laisse ces provinces là et à la place je prends tout ça ça me convient 75% de surexpansion je suis à 19 Ok. ou alors je demande moins et je demande des ruptures d'alliance avec la Hongrie déjà et ce sera tout Nous avons dépassé les Alpes par le Nord J'ai même pas regardé S'il y avait une quoi. Je sais, c'est pas prudent Mais je regarderai Je vais regarder tout de suite d'ailleurs euh, Turin je pourrais rejoindre Est pourrait rejoindre, Trève pourrait rejoindre Liège pourrait tout juste rejoindre J'aurais pu attendre d'être le 31 décembre La Bohème rejoindra pas Allez, allez avec moi c'est pour ça qu'elle prend moins d'expansion agressive, justement. Euh, on va revendiquer la suite, je peux dire. Carniol du Nord, j'ai tout ce qu'il y avait. Ça, j'ai pris la dernière province. Là, j'avais déjà l'état. Et là, j'avais pas d'état. Ok, c'est la Suisse. La Suisse qui n'appartient plus aux Suisses. Puisque les Suisses n'existent plus. Euh, on va demander. Tunis, surtout. Et on va demander Suza, si jamais elle est développée à du 2,7. Elle est dans le même état que une Et après on demandera Bizerte. Hop, bah, c'est fait. Hop. Et ce sera tout pour un début. Euh, on améliore nos relations avec l'Espagne. Parce qu'ils veulent nos provinces, ils les veulent pas beaucoup, mais ça peut leur, euh, leur monter la tête comme ça de se dire « Oh, je les veux beaucoup et... ». La Pologne m'adore parce que j'ai amélioré mes relations, parce qu'on a peu d'expansion agressive. Donc on va s'allier avec eux. On va dire que c'était juste un, une erreur passagère que de, me, de se retrouver en guerre contre moi plusieurs fois. La Pologne est encore dans sa guerre contre l'Autriche, la Hongrie, etc. Et j'ai un peu coupé le pays, c'était pas voulu, mais ça peut être utile. Bon, il suffit qu'il demande l'accès au Salzbourg, mais... Elle est devenue toute plate. Vraiment une... Ça fait vraiment une Autriche avec une taille bizarre. D'habitude, elle a ces trois provinces-là, plus tout ça par là, mais pas aussi haut. Alliance accepter. Autriche et Salzbourg. Comme ça, ils seront sûrs de pouvoir passer. Et j'ai enfin ma côte, moi. Toutes bien, toutes finies. Oh, les ottomans, ils sont encore alliés à la France. La France est elle-même alliée à la Bourgogne, qui fait encore une bonne taille. Euh, on va laisser... On va les laisser... Les choses se faire et on ne va pas payer pour la corruption. Elle descend normalement toute seule. Ah non, parce que j'ai beaucoup de surexpansion. Bon, on va payer un peu. Hop, j'ai plein de sous. Autant qu'ils servent à quelque chose. Euh. Des forts de niveau 6. Donc, tous nos forts qui étaient niveau 4. On va les monter niveau 6. Si jamais ils étaient niveau 4, c'est qu'ils sont intéressants en théorie. Voilà, les uns Tellement mieux C'est un peu mieux Plus 14 La Saxe tu oublies C'est dans tes rêves que je te rends des provinces en fait Nulle part ailleurs Les armées Ceux qui sont au-dessus 500 Je pense pas que ça vaut la peine Ah quoi qui me coûte cher cela. hop 2300 ça reste raisonnable Euh Laissons-les agir à leur guise. C'est Glow qui occupe du coup. Glow il s'en sert comment Je pense qu'il va s'en manger. Ah non, moins 6. Il va peut-être gagné. Ça aide d'être dans l'Empire. Hein. Bon, et d'avoir euh, le royaume de Dieu qui vient intervenir dans ta guerre. Parce que... Oh la sac est sortie <rire> et elle a cédé une de ses provinces. Oui J'ai vu ça, c'est un truc typique. T'es l'empereur, tu fais deux provinces et hop, t'en fais plus qu'une. Quand c'est retiré de la coa contre moi Ah oui, il y a encore plein de gens dans la coa ils n'ont pas vraiment de raison de se retirer, à part de penser que la Koa est trop faible pour me défaire. Ce qui est probablement le cas. On a plus n'a quasiment plus d'expansion agressive sur les Ottomans. Ça va être l'occasion de continuer à conquérir des territoires chez eux, je pense. Ah, la Hongrie est moins forte que moi à convertir les provinces sunnites. Clairement. Kiev a reconverti tout en orthodoxe Des éléphants Combati de la Combativité de la cavalerie plus, plus 15% A mon avis ils ont des éléphants dans leur rang de cavalier J'ai plein plein de diplomates C'est au moins ça l'avantage d'être pape Mais en même temps je m'en sers pas tellement Donc c'est pas super utile Euh, J'ai déjà un, des revendications Ad vitam aeternam Enfin ou pour longtemps Je sais pas si c'est ad vitam aeternam si, d'accord, ça n'expérera jamais Ok, on continue à faire des revendications sur la Hongrie Ça me permettra de demander des provinces plus facilement Ah si, jamais ça me demandait tellement plus sur, le... Si je pouvais prendre tellement plus de provinces sur l'Autriche que sur la Hongrie Je pense que c'était à la fois parce que euh, La Hongrie est un pays de la même religion que moi Et à la fois parce que l'Autriche Enfin, euh, parce que c'était en comblant gérant Et aussi parce que c'était un pays de la même religion que moi Donc je payais les trucs à 200% Alors que sur l'Autriche, je les payais à 70% Peut-être moins si j'ai d'autres bonus que, que celui auxquels je pense. Mince, elle a été convertie récemment en jaune. Probablement pas par la réforme. Donc elle a dû être convertie manuellement. C'est triste, mais ça va rester comme ça. Augsburg s'est retiré, il fait bien, de toute façon il n'avait aucune chance, je pourrais faire encore une armée, non pas tout à fait, enfin si tout à fait, plus 5 hommes, ça me servira pas tellement, on va pas la faire pour l'instant, je pense que j'ai plus de, non attendez il y a des rebelles, rebelles où d'ailleurs, probablement par là Six armées de 30 000 hommes. La Russie est en train d'avancer vers mon score tout de même. Je sais pas trop comment affaiblir la Russie. Enfin, l'empêcher de devenir plus puissante en fait. Tant qu'elle est alliée à Riazan, elle va pas tellement progresser sur lui. Mais à mon avis, euh... elle a moyen de gagner 200... passer à 200 ou 300 000 hommes euh, sans jamais manger Riazan. Bon, elle est alliée à la Pologne aussi. Elle pourra progresser sur Riga ou sur la Suède ou sur le Danemark mais pas tant que ça mais elle va continuer à manger des territoires ouzbek, oigrate à mon avis et continuer à regarder une taille euh, plus que raisonnable Moi, je préférerais être le seul euh, le seul dans le haut du classement bon l'Espagne fait une bonne taille les ottomans aussi je pense que l'Espagne elle fait d'autant plus une bonne taille qu'elle a des colonies dans le Brésil espagnol qui est bien classé. Brésil, Plata, Colombie... Ah c'est le portugais qui ont le Pérou. Apparemment les natifs péruviens ils sont en train... Ouais. Les nations inca sont en train de perdre. Ce qui n'est pas le cas des nations mexicaines qui, comme les Otomis. On gagne du territoire. Oh, il y a l'Écosse qui a fait des des des trucs. L'Écosse soutient la Suède. C'est bien sympa, mais je sais pas si jamais vous pesez grand chose. L Écosse, Verden et Riazan, que des petits pays. Alors, c'est pas parce que vous êtes de l'autre côté des Alpes que je peux pas vous atteindre. On vous doit avoir un nombre impressionnant de provinces dans le Saint-Empire. Alors, est-ce que je revendique Liobiou? Ouais, on revendique. Soyons pas arrangeants. Revendiquons, revendiquons. Euh, C'est une province dont j'aurais besoin pour euh, revendiquer Constantinople. Il me reste des provinces de l'archipel des G. Ouais, il en reste deux que je n'ai pas. pas doux à Genova je peux développer mais à mon avis enfin, je peux pas faire trop haut j'ai dépensé tous mes points c'était pas voulu bon j'en aurai bientôt je pense j'en aurai à peu près à temps pour la techno mais et l'institution je l'ai c'est Manufacture ouais Manufacture, bah j'ai je pense que toutes les provinces où j'ai fait manufacture, des manufactures ont le truc Donc, à peu près toute l'italie d'une enfin, grosse part dans l'italie du nord et du centre et c'est à peu près tout mais là ah si là il y a des manufactures aussi je pense les provinces sont peut-être moins développées ah j'ai des points j'ai des points quand même donc coût de développement de l'administration mais plus 20 capacités de gouvernance ah c'est ça Une fois qu'on a fait euh, les trucs au maximum, nos points nous servent encore grâce à ce bouton là. En développant l'administration, on gagne des états en plus en quelque sorte. Qu'on ne perdra jamais, mais le coût augmente à chaque fois de 10-20%. ce soit de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'avoir des points là-bas, ça me sert quand même à avoir plus d'états. Donc c'est bien pratique. est en train de perdre contre la Grande Horde. Riazan d'ailleurs. La Grande Horde qui est devenue toute petite. Je sais pas comment ça se fait que la Grande, elle est alliée. Elle est garantie par Riazan. Qu'est-ce qui justifie qui Ah L'Iméterie a tenté de conquérir des territoires de la Grande Horde. Et Riazan est intervenu. Je me demande mais comment ça se fait qu'ils sont ensemble dans une guerre où ils sont en train de gagner contre Nia. Parce que l'Iméterie n'a pas été plus prudente. Elle s'est dit non, ça passe. En fait, ça passe pas enfin on va voir mais à mon avis ça passe pas bon tout le monde est sorti de la coa ils osent pas rentrer euh ottoman. On, on va regarder fabriquer une revendication comme ça et on va revendiquer d'abord les provinces avec le plus grand le, le plus haut développement J'aurais plutôt revendiqué les provinces là-bas, moi. sur la là où on est. Alors... Alors, alors... On revendique... On revendique... On oh, attend un peu... Non, on peut plus revendiquer, oh, tant pis. d'adopter, mais peut-être qu'on peut attendre le temps d'avoir euh, les techs qui vont avec sinon Ce c'est pas super utile bon j'ai contre réforme qui coûte 4-5% à chaque fois je sais pas si ça m'aura tant servi parce que j'ai eu... là j'ai deux missionnaires j'ai eu fréquemment deux missionnaires Avec nos voisins Qui par exemple La Savoie elle aurait... Si je monte mes relations à 100 avec elle Elle me détestera pas tant que ça La France est toujours alliée à l'Ottoman Il faut pas que ça me bloque Complètement d'attaquer l'Ottoman Je pense que Combien de temps il me reste 61 c'est un peu long encore J'ai un peu la flemme d'attendre Tout ça avant d'achever ces Italiens là, Mais il y a la Corse aussi que j'ai à conquérir En Italie, Ansbarch et Savoie Avec la Saxe La Saxe qui est plus alliée à la Pologne Mais qui est alliée à la Hongrie Ok, donc on va garder deux armées côté Hongrois Il me faut une armée côté Corse Ça paraît logique S'enlève à qui encore À la Savoie. Une armée côté savoia et une deuxième. Et les autres arriveront. Euh, L'Espagne est en guerre contre la Crimée et la Russie. Attaquant face à Lituanie dans la conquête lituanienne de... Conquête... Conquête criméenne Ah c'est pour une province de la Crimée. C'est tout occupé par la Crimée ah, bah je m'en fiche que la Crimée prenne une province et je vais éviter que la Russie prenne 10 provinces, mais. Sinon, j'aurais peut-être amélioré mes relations avec la Lituanie pour essayer d'intervenir dans la guerre. Euh, hop non, On va attendre, je pense que ça fera que décroître le nombre de manufactures que j'ai. Euh, il va être temps de commencer à s'attaquer à la course Puisqu'apparemment la Corse fait partie de la région Italie Comme Nice d'ailleurs euh... Non ça m'intéresse pas tellement le prestige Voilà Alors on attend encore un peu J'ai une revendication Ouais j'ai une revendication permanente la Corse, je veux bien de l'aide de la part de. Ils sont tellement faibles que je suis pas si utile. On va demander la Bohème quand même. Hop, vous vous débarquez. En soit, si la Hongrie rejoint. Ce qui est pas garanti. Si la Hongrie rejoint pas, j'envoie mes troupes là-bas et on n'en parle plus. Je pourrais même peut-être faire annuler le, la réforme à l'empereur. Ce serait bien méchant. cest vrai que je renonce au fait de pouvoir être empereur un jour, mais de toute façon, je crois que je ne peux pas être... Je euh... pas éligible le à, à, à truc impérial. De toute façon, je ne serai pas, pas empereur. La Hongrie est rejoint. Est-ce qu'on peut attendre un peu pour avoir un général Oh non, j'ai pas fait toutes mes revendications sur Hongrie, C'est bête ça. Bon, j'en ai 3. C'est toujours mieux que rien. Alors, hop. Ah, il y a aussi Brabant, Hollande et Trèves. Donc, on va demander de l'aide à la Pologne. Ah oui, ils sont 88 000. Oh lolo. Fantassins. Chaque fois je regarde le nombre de fantassins parce qu'il n'y a pas le total et que c'est équilibré. Et je vous l'ai déjà dit. Hop. Donc je vais être en paix avec plein de monde, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, J'ai eu un siège là-bas. Là On va les siéger un par un. Hein. Ils sont... Ils sont de la bonne religion. Euh, demandons la paix. Réformer la... Enlever la réforme impériale. Si je sors tout le monde, ils voudront bien, ils n'auront pas le choix. Hop, euh, de ce côté-là, c'est fini. Donc, allons. Ah, j'ai fini. TMS. Allons ici, en fait. C'est un coup de délégitimisation moins euh, Sortons plutôt les gros d'abord oh oh. Ils ouais, ont bien fait de m'attaquer, ils m'ont battu rejoins la CoA pour continuer à reculer s'il vous plaît dès que j'aurai bien fini la Savoie j'irai m'occuper de la Hongrie oh mince j'ai dépassé mon quota de points stockables sauf que si mais il décès je l'emprunte, ça va pas m'aider euh... partons du principe que lui Hans Bartsch il va sortir sans faire de vagues voilà il veut juste me donner de enfin il accepte juste de me donner de l'argent soit, faisons, faisons non, je me suis fait attraper faire enfin, une revendication sur la France à mon avis C'est bien ça J'ai des revendications sur la Savoie Oui Une sur euh... J'ai créé la Savoie ouais. Et on va créer la Suisse On ouais, reste des états à créer apparemment oh, Carniol, je l'avais pas créé Ah j'avais pas de province en fait C'était juste... Euh des provinces autrichiennes euh, au moment où j'ai eu Carnial. Et ils ont juste décalé leur capitale. Euh, Elle était là, ils ont fait... Mmh, ah, on se la fait prendre, hein. on la met là. De l'autre côté de la rivière. Et le tour est joué. C'est une province développée ça ou... Ils ont juste pris la province la plus proche. Le 13. C'est bien développé pour le coup en fait. Il y a une 22. Pourquoi ils se sont pas dit on la met un cran plus haut Peut-être que ça. Ben déjà c'est auto donc il a choisi pas. Euh. Environ un point stable La charge de revanche, je le reprendrai sur un événement. J'ai l'impression que la Pologne se fait dégommer. C'est pas qu'une impression. Elle est pas en guerre en même temps contre la Russie, non. Ça aurait pas été raisonnable. Euh, la Bohème par contre, elle est en bon état. Lui il veut sortir mais j'ai 100 scores de guerre sur lui, alors j'ai pas tant d'intérêt à garder le. Enfin ou 99 j'imagine Ouais, c'est ça. J'ai pas tellement envie de le virer. Euh.. Hop presque plus d'hérésie chez moi, ne nous, nous en soucions plus, si on que je vais pouvoir demander plein de trucs, la Savoie, vous êtes les premiers à sortir, quelle chance, est-ce que vous devriez de me donner tout ça, il y aurait francfort qui aurait protesté, il y aurait beaucoup de monde, mais en même temps, est-ce qu'on s'en fiche pas complètement, moi je dis on s'en fiche complètement. Je dis que je veux les provinces savoyards. Et ben on les donne et c'est tout. Merci. Ensuite de ce côté là. Toi. Très bien. Tu serais prêt à sortir. Ok. C'est bien. Comme un grand tu es sorti. Finalement la il va sortir quand... Euh... Quand je serai là pour les... l'aider. La, la bohème est vachement puissante, je trouve, pour la taille du pays qu'ils ont. Donc, on va probablement demander euh, ouais. à la Hongrie de rendre des provinces à la bohème. Au moins une ou deux. Fin du siège de la haie. La Hollande, qu'est-ce que vous diriez de vous rendre après m'avoir cédé plein de sous et avoir abandonné votre alliance avec l'empereur. Vous dites oui. Eh bien, je vous en remercie. Hop, ça c'est fait. On reprend Varsovie. La Saxe, toujours pas motivée. Oh. Ça rapporte pas 100 de prestige ça. Plus 10, c'est tout. De prestige, non c'est vraiment juste 10 de prestige bon, ça va affaiblir l'Empire Donc on va le faire Sinon si jamais Je suis en guerre contre tous les électeurs je peux aussi Démanteler l'Empire Alors je pense Que si m'attaque c'est que je peux pas Me re -re renforcer rapidement Go go, go les bohémiens, on compte sur vous Yeah, ils sont arrivés à temps C'est ça mes potos Les bohémiens Pour la peine vous recevrez euh, La province de à la moque, lors de la paix avec la Hongrie. Ou plus, si affinité. On a pris Krakow. Ah, je me disais, mais il est. Cracovie, c'est en Pologne, c'est pas là où je crois. Comment ça se fait qu'ils soit de ce côté-là bas Parce qu'ils se le sont fait piquer, je pense, tout simplement. 42 de score de guerre. On a pris des sièges. Je fais des guerres, mais mes réserves baissent à peine. Je regarde tous les petits temps en me disant oh, si ça se trouve j'ai perdu 10% de mes réserves. Et non. J'ai même pas viré la moitié des opposants. Avec tout ce que j'ai fait comme démarche et tout. Oh, on s'est fait taper dessus pendant que je regardais pas. Et on a perdu. Comme cela arrive souvent. Bref, ils ont peut-être des troupes, donc peut-être que je devrais les retirer pour éviter qu'ils pèsent. ils ont 6000 fantassins par exemple. Je devrais peut-être les retirer pour éviter qu'ils pèsent sur le total. L'anglais a pris 52. Alors partant du principe que vous rendez ces deux provinces là à la bohème et que vous cédez voilà bon, province de moins à la bohème. Ça leur paraît trop. Mais si jamais je prends votre capitale, Là vous êtes peut-être plus motivé. Ouais, vous êtes plus motivé. Euh, j'ai aussi l'état d'à côté Donc si je voulais prendre BKS par exemple Ce serait pas tellement un souci. Allons-y Hop hop oh, oh, oh, oh, oh. Allez retardataire On va gagner au moral normalement Hop c'est gagné Ah ils ont pris la province pour eux Ils veulent pas que je prenne trop <rire> J'ai compris j'ai compris Laissez-moi aviser euh, attendez je suis avec la bohème là On va se contenter de ça, on va pas demander trop Deux pour moi, une pour eux Et la Corse Donc l'Empereur Qui a le Brabant, qui serait prêt à se retirer Oh, il voudrait bien même nous donner des provinces à eux Mais en fait, euh, j'en ai rien à faire Hop La Saxe, ils sont encore un peu motivés. Par contre, Brem et Brunswick. Brunswick, Brunswick je crois qu'on dit Brunswick, plutôt. Je vous occupe complètement, donc vous avez zéro raison de rester. Hop, on va s'arranger pendant plus que la Saxe et l'Empereur. Enfin, le, la Corse et l'Empereur. Voilà, on va leur demander de sous pour ce que ça représente. Hop, je peux pas virer les sous tout seul. C'est oh, ah, ils veulent pas? Bon, ok. Retirez vos trois rivaux, ça rapporte du prestige. J'en ai pas besoin d'ailleurs du prestige. On leur demander des sous, euh... Bourgogne, Thuringe, blabla. Hop, vous lâchez tout. Hop c'est bon, j'ai pas fait la paix avec la Saxe. Et donc là, la Saxe, vous comprenez bien que non, ils comprennent pas. On va se mettre en plein dessus et on va voir ce que ça donne. les corps s'occuper des provinces c'est fini voilà ok à un moment la Saxe où faut accepter de perdre à 100% on va la prendre maintenant Pouc. Oh, le Brancbourg est complètement siégé. Turin, mon avis il est contre beaucoup de petits pays Il a l'Espagne avec lui mais l'Espagne l'aide pas à mon avis Guerre punitive Est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle une quoi Ah c'est tout à fait ça Une IA qui se prend une coa, C'est suffisamment rare pour être noté Donc Sax vous êtes à moyen Mais voilà merci Voilà retour en arrière Et la Corse m'appartient L'Empereur, il euh, ils veulent toujours voter pour lui. Même si je lui ai mis des bâtons dans les roues. Ça les a pas convaincus que c'était un mauvais empereur. Très bien. Soit. N'empêche, vous ne pouvez pas compter sur lui pour défendre l'Empire. Ça, ça paraît clair comme de l'eau de roche. Ah, j'ai dû retirer mon... J'ai été découvert, oui, c'est ça. Mon bonhomme. Hop. Niveau quoi On a encore pas mal de monde. Euh. Non, c'est pas urgent. S'il y a de la corruption, ben, il y a de la corruption. Et on lutte contre la corruption, et puis voilà. Ne hein. nous cassons pas les pieds. On va faire je ne sais quoi. La Hongrie a un peu parce que J'ai pioché de ce côté là et elle a gagné de ce côté là C'est marrant Enfin je trouve ça marrant J'hésite à pourrir mes relations définitivement Bon on va l'arrêter Si je pourrais mes, défi mes relations définitivement ouais, J'ai pas de raison de pourrir définitivement mes relations avec la Saxe Alors qu'on n'a pas d'expansion agressive trop haute Que a priori ils vont rester empereurs Peut-être que si je vois qu'il y a un autre pays qui arrive en liste pour se faire élire, je, je retirerai toutes mes provinces de l'Empire. On a des gens à convertir. Sortir de la croix. Ils ont enfin fait le, le, le choix qui... Qui était à faire. Je sais pas comment expliquer mieux. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Je sais plus ce qu'il dit, le jeu. Mais il la, ils se sont enfin convertis à la seule vraie foi. Et ils comprennent enfin que nous ne constituons pas une menace. Je pense que c'est ça, le message. Moi, oh, pas une menace Quelque chose m'a dit que de Rome... À quasiment toute l'Italie plus le... la moitié des Balk, la moitié ouest des Balkans, il y a quand même un petit différent. Oh, oh, oh, vous régalez. Alors vous allez me céder les territoires de Milan, et moi je vais venir avec vous. D'accord On fait comme ça. Si vous cédez pas les territoires de Milan, je boude. Ils ont attaqué face à Tunis. Ah, ils ont fait des revendications maintenant. Et le, le mieux dans tout ça, c'est que j'ai des revendications sur Tunis et, et la Tunisie. Donc en soit, si je veux aller piocher côté tunisien, rien ne m'en empêche. Et c'est ce qu'on va faire. De ce pape. J'aimerais organiser une croisade, mais il paraît que l'influence le, du pape a été réduite, pas territorialement en tout cas. Ça, c'est plutôt clair. Sont combien les Tunisiens Moins que moi. Moins qu'une de mes armées, c'est plutôt ça que je voulais voir. Parce que moins que moi, ça coulait plutôt de source, mais... Y a que la réussite. Ou alors, le Bengale et le Gujarat, ils gagnent pas de troupes. C'est pas bon signe pour Par contre, les Mamelouks, ils sont passés à 4... Quatre... Alors ça, faut qu'on m'explique. Les Mamelouks, ils se font... Donc, ils ont 40... Ils, ont, ils avaient 40 ou 30 000 hommes à la fin de la guerre contre les, les Ottomans. Ils se sont fait poutrer... Ils ont perdu la tonne de territoire et ils sont devenus deux fois plus puissants en armée. Il y a des choses assez mystérieuses quand même dans ce jeu. J'ai un état à créer. Ah bah les îles de Méditerranée occidentale. Hop, on a pris Crémone. Bon, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils veulent le sortir rapidement et qu'ils donnent une seule province. Ce que je pourrais à la limite tolérer Quoi Mais non mais ils abusent là Ils les ont sortis sans aucune gêne Comme si j'existais pas en fait Comme si j'avais pas fait de revendication Alors que pourtant, il n'y a pas d'histoire de... Il faut mettre les provinces qu'on souhaite... Euh, je vois pas comment indiquer les provinces qu'on souhaite récupérer aux IA sauf en mettant des revendications dessus. Je regardais plutôt plus du tout l'heure. Je pensais que j'avais arrêté. Et en fait, non. Mais donc, on va s'arrêter pour cet épisode qui aurait été un double épisode. Clairement.